Alors, La méthode mère, c'est une méthode euh, innovante qui, à travers les neurosciences, permet aux personnes de s'alléger en poids. Euh, la méthode mère m'a permis de vraiment faire face à beaucoup de blocages qui m'empêchaient de mener à bien mes projets. Et, euh, et aujourd'hui, je... Je suis vraiment dans ce chemin qui est euh, extrêmement épanouissant au, au quotidien. Alors, euh, mes clients, euh, c'est vraiment euh, très variable. Mais ce que je retiens principalement, c'est euh, de voir à quel point le poids devient la cerise sur le gâteau. Euh, c'est tout le chemin qui est en amont, qui, euh, euh, qui devient vraiment leur euh, leur principal euh, intérêt dans ce coaching. Alors c'est un métier euh, qui est vraiment euh, très différent de ce que j'ai pu connaître par le passé dans la mesure où euh, c'est un apprentissage constant. On est constamment euh, en formation euh, soit à travers nos, euh, nos connaissances euh, de la méthode hein, mais aussi à travers les coachés. En fait, c'est une méthode qui apprend à apprendre. Le réseau, c'est l'intelligence collective. Euh, Qu'elle vienne, on a besoin d'elle.